Bien, chers collègues, Madame la Ministre, c'est une étape importante. Effectivement, ça a été rappelé par le, le rapporteur Wasserman. Nous avons été un certain nombre à contribuer euh, à faire en sorte que euh, cette directive puisse être transposée euh, dans le, le, notre droit euh, national. Et, euh, et nous voilà au bout d'un processus. Alors évidemment... Euh, vous savez comment on est à la France insoumise. Hein. On, on voit toujours qu'il n'y en a jamais assez, que ça ne va jamais assez loin et qu'on pourrait faire mieux. Alors je vais vous le dire, oui, on ne va pas assez loin, on aurait pu faire encore mieux. Euh, nous avions fait des propositions pour le secours financier que ça passe par la CIVI. Nous avions fait des propositions, évidemment, pour créer un dispositif d'asile euh, qui aurait pu s'appliquer à M. Assange et à bien d'autres. Euh, nous avions proposé de faire en sorte que ce ne soit pas juste simplement une aide psychologique, et c'est déjà un premier point, mais qu'on soit dans le médico-psychologique. Nous avions proposé euh, qu'il puisse y avoir une intégration spécifique à la fonction publique pour les lanceurs d'alerte du privé euh, et euh, aussi que euh, ceux du public puissent trouver des facilités pour être embauchés dans le privé en créant euh, des sortes de bonus pour les entreprises qui, qui feraient de la sorte ou encore d'assumer euh, intégralement, concrètement, que les personnes morales euh, puissent-elles être, puissent être aussi reconnues comme étant euh, des lanceurs d'alerte. Ça c'est le premier point, mais évidemment... Euh, je ne suis opposé à rien du tout dans ce texte, ou dit autrement, je suis favorable à tout ce qu'il y a dedans, notre groupe, et donc nous voterons favorablement, comme nous l'avions fait, fait en première lecture, favorablement euh, à, à ce texte. Euh, J'ai craint, effectivement, après la version du Sénat, euh, que nous soyons en grande difficulté. Euh, mes craintes ont été largement euh, estompées et levées, et c'est tant mieux. Maintenant, je vais utiliser le temps qui me reste sur cette discussion générale, explication de vote, pour dire quand même, comme ça vient d'être dit par la collègue avant moi, euh, que si c'est une œuvre parlementaire et que nous avons tous euh, fait en sorte que ce texte aboutisse, euh, le gouvernement n'a pas forcément une attitude qui laisse à penser euh, que la question des lanceurs d'alerte est prise en compte à juste titre. Et je voudrais en nommer quelques-uns. Quelques-uns, et pas tous, et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, ceux qui ne seront pas nommés, mais je pense notamment à Ella Carriel, qui est aide-soignante, qui a été licenciée pour avoir été lanceuse d'alerte dans un EHPAD privé lucratif. Et ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule à avoir lancé l'alerte et à n'avoir eu aucun soutien des pouvoirs publics dans la suite. Je pense à Valérie Murat, à Bordeaux, qui a lancé l'alerte sur les pesticides qui sont utilisés dans les vignobles... HVE. Je pense à Hugo, avec un H celui-là, de la centrale de, de Tricastin, comme vous le savez, qui a lancé l'alerte à plusieurs reprises, même rencontré le gouvernement. Respecter même le circuit en prévenant sa hiérarchie. Celui-là on voit là en voilà à l'état pur, selon les règles précédentes et non pas celles que nous sommes en train de voter. Qu'est-ce qu'il a été fait de ces alertes On se demande bien. Ou plutôt, on sait trop bien qu'elles n'ont pas été suivies de, de faits majeurs. Et puis la dernière que je voudrais citer, parce que celle-là me semble particulièrement évocatrice de, de, cette, de cette duplicité qu'a le gouvernement auprès des lanceurs d'alerte. Je pense notamment à Amar Ben Mohamed, que nous avions nous-mêmes auditionné et rencontré, et qui avait été auditionné quelques semaines auparavant, par nos collègues Olivier Marlex et Raphaël Gauvin, dans le cadre de leur euh, analyse de la loi deux précédente. Euh, nous avons appris, appris qu'il a été sanctionné le 24 janvier dernier, d'un blâme, certes, mais sanctionné disciplinairement, parce qu'il a témoigné devant les collègues Marlex et Gauvin à l'Assemblée nationale. Parce qu'il a témoigné devant eux à huis clos. Il a été sanctionné le 24 janvier dernier d'un blâme parce qu'il n'a pas prévenu à l'avance qu'il allait être auditionné, mais qu'il a prévenu à son retour, parce qu'il a prévenu en plus, à son retour qu'il avait été auditionné. Et nous apprenons même qu'il a une troisième procédure, une nouvelle encore, troisième procédure sur le dos, parce qu'il a parlé à la presse. Qu'a-t-il raconté cet homme, qui est un policier, brigadier Il a raconté la situation inadmissible de ce qui se passe dans les geôles du tribunal judiciaire de Paris, où des gens, euh, des hommes et des femmes, mais surtout des hommes, sont traités comme des moins que rien, comme des animaux, du fait de discriminations euh, racistes et de comportements inadmissibles. Alors, oui, je vais voter ce texte, oui, je suis content du travail parlementaire que nous avons fait, mais je ne peux pas, je ne peux pas laisser croire que l'exécutif, que le gouvernement ferait tout pour les lanceurs d'alerte parce que nous allons le voter aujourd'hui. Non, il reste encore du travail sur la table. Et même si nous avons progressé pour protéger le lanceur d'alerte, les plus importantes marges de progression sont dans le traitement des alertes elles-mêmes, que l'on laisse bien souvent en jachère ou que l'on met sous le tapis. Il n'en sera rien, évidemment, si d'aventure nous emportions la prochaine élection présidentielle, mais ça, ce sera une autre histoire.